On de des foyers qui sont foulis, mais de a Surtout, on a des des a a je ne sais pas le ont fait des choses qui qui il y a fait un pour un un un pour un un nous avons fait l'économie de vous assommer de chiffres. Sinon, nous avons des chiffres. Mais je vais me contenter de donner quelques éléments à caractère général. Pour les détails, on pourra toujours vous les fournir à votre demande. Quel est le premier indice qui montrent que la situation sécuritaire s'est sérieusement dégradée. Et je vous dis, ce pas nous qui le disons. C'est tous les observateurs avertis à l'intérieur du Mali comme à l'extérieur du Mali qui le disent. Le premier indicateur, c'est le nombre de morts et de blessés. En 2022, il y a eu plus de morts et de blessés que pendant toutes les années qui ont précédé, En termes de morts civiles et militaires chasse en concret et concret et vraiment bonsoir bonsoir Bon, ma belle, mais, maléa, belle, Quand je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je l'a Maliko, quoi. en face au dedans, un peu de mais je suis un de Parce que parce que je un que parce que je suis un peu de temps, parce que je un oui mm les -hmm. ou nous, nous Nous sommes forés. Nous sommes forés. Nous sommes forés. Nous sommes Nous sommes Nous sommes forés. Nous sommes forés. Nous sommes Nous sommes forés parti politique est constitution est On est co-couré jamanaka Parti politique est a demé ma un D'accord. politiques ne sont en tant mm -hmm. D'accord, on l'indice de façon générale, il y a eu plus de morts en 2022 qu'aux qu années précédentes. Est-ce que cela, est sans avoir occupé la montée de l'armée euh, malienne en puissance, vraiment, ça me paraît très, très, très contraignant avec cette nouvelle posture de l'armée malienne, qu'il y a eu plus de morts de victimes civiles militaires qu'aux années précédentes. Qu'est-ce qu'il me là? Bon, nous allons dire tout simplement, mm -hmm. euh, d'abord, il faut préciser mm -hmm. que nous n'avons pas d'opposition à la transition. Mm -hmm. Parce qu'il n'y a pas un parti politique qui est mm -hmm. au pouvoir au Mali. Mm -hmm. Donc, ceux qui s'autoproclament opposants à la transition mm -hmm. sont dans les balivernes. Ils sont dans le déni de la réalité. Ils s'opposent à leur pays, mais ils ne s'opposent pas à une politique bien déterminée. Car il n'y a pas une majorité au pouvoir, à fortiori une opposition qui n'est pas au pouvoir. Il n'y a pas eu d'élection. C'est le peuple malien qui s'est réveillé et qui a voulu quand même que l'intégrité du Mali soit protégée. En cela, ça c'est des éléments quand même, c'est des contre-vérités. Euh, il est important de rappeler mm -hmm. aux Maliens, mm -hmm. euh, la personne qui vient de dire qu'il y a eu plus de morts en 2020, mm -hmm. peut-être plus de morts du côté des terroristes. Mm -hmm. C'est ça, ça c'est la vérité. Mm -hmm. Parce qu'en 2021, mm -hmm. nous avons commencé l'opération Kalechigi en décembre 2021. Mm -hmm. Et l'opération Kalechigi, mm -hmm. qui a été mise en place, dans le cadre de la défense opérationnelle du territoire, qu'on appelle mm -hmm. la stratégie d'autres, oui. avait pour mission mm -hmm. de traquer les terroristes mm -hmm. jusque dans leur les retranchement. Et, mm -hmm. et cette opération Kletiki, mm -hmm. a abouti mm -hmm. à la neutralisation de 200 terroristes à Moura mm -hmm. en 2022. Mm -hmm. Du jamais vu dans un pays. Oui. Donc, s'il y a eu de morts, c'est des morts aux côtés terroristes. Et je te dis, en 2022, il y a eu plus de 1300 terroristes neutralisés au Mali. Comme eux, ils veulent pas donner des chiffres parce qu'ils n'en ont pas. Parce que s'ils donnent des chiffres, ils risquent de se faire emprisonner. Vous ne pouvez pas avoir plus de chiffres qu'elle la dit pas, qui est notre référence et qui a l'habitude de dire beaucoup d'autres éléments. Et c'est aussi en 2022 mm -hmm. qu'on a chassé l'armée française du Mali. On a dénoncé mm -hmm. le traité de coopération militaire française. Mm -hmm. Donc cette contre-vérité, mm -hmm. c'est une manière de se faire racheter aux côtés de Macron mm -hmm. pour dire que le départ, le Mali regrette mm -hmm. le départ de l'armée française. Oui, oui, oui, Vous oui. voyez que ce sont ces hommes politiques, mm -hmm. Comme ça, qui sont en complicité, en relation incestueuse mm -hmm. avec l'origine français, mm -hmm. avec Macron, mm -hmm. qui essaie de dénaturer les faits. Tout à fait. moi, je vous dis, de 2012 à 2020, il y a eu 10 000 morts au Mali. Mm -hmm. Soit 8, 8, 8 998 civils mm -hmm. tués. Mm l'échec mmh. de l'opération Barkhane. 10 000 morts. En 8 ans. En 8 ans. Mmh. Mmh. Et le seul semestre de 2017, mmh. on a perdu 700 personnes. Et en 2019, mmh. le Mali a perdu 1800 personnes. 2020. Civil et militaire. Civil et militaire, 1868. Mmh soit 888 blessés, mmh, est-ce mmh, qu'on a enregistré mmh, ce chiffre mmh. Parce que la personne a bel et bien dit que euh, c'est euh, le chiffre de 2022 mmh, mmh. est plus élevé, et plus élevé que 2021, ouais, 2020. 2020. Ouais, et, 2021 2020, et 2020. 2020. 20. Oui, il a bien précisé. De... Voilà. Il, il, ah, il dispose voilà. même des documents, on de lui demande de mettre ce document-là, mmh. que mmh. les gens le voient. Oui. Nous, on reconnaît entre 2020-2021, mm -hmm. lorsque l'armée était en train de se reconstituer, mm -hmm. il y a eu des morts. Oui. Mais dès lors que l'armée s'est reconstituée, on mm -hmm. a annoncé ça en avance, mm -hmm. à partir de décembre 2021, mm -hmm. on a commencé à ravager. Oui. Ce n'est pas pour rien qu'on a dit euh, le 14 janvier, mm -hmm. journée de la souveraineté est retrouvée. Mm -hmm. Donc, on a dénoncé l'armée française. Oui. Le Mali s'est retiré du G5 Sahel. Mm -hmm. Donc, c'est des propos qui ne sont pas fondés. Mmh, mmh, mmh, c'est mmh, des propos mmh, mmh. pour faire la publicité de l'armée française au Mali. Mmh, mmh. Et ça me fait mal mmh. quand ce sont ces hommes, ces hommes politiques mmh, mmh. qui disent que tout le monde aime l'armée au Mali, mais c'est faux. Ça veut dire que vous n'aimez pas votre armée. Tout à fait. Comment vous pouvez faire de fausses publicités oui des publicités erronées sur l'armée. Oui, vous ne pouvez pas occuper quand même les efforts quand même, c est, c est, de l'armée. C'est les efforts de l'armée. Oui, oui, oui. C'est l'armée de... appartenant à nous, tous, à nous tous. En essayant de saper un outil de le de... résultat oui. probablement mm -hmm. l'argent oui. du peuple malien. Mm -hmm. Mais vous n'êtes pas en train de rendre service. Mm -hmm. Voilà, c'est seulement pour, dire, pour lui dire que mm -hmm. si réellement en 2022, mm -hmm. le Mali a fait plus de morts, mm -hmm. C'est en 2022 mm -hmm. que le Mali a été premier producteur en riz. Est-ce que dans l'insécurité, on peut produire du riz Pas possible. Être premier producteur de riz en 2022, mm -hmm. pendant qu'en 2022, mm -hmm. il y a eu plus d'insécurité. Oui, Sous l'effet des armes, ce n'est pas du tout possible. possible. Ça, c'est possible. Ce n'est pas possible. Est-ce qu'en 2022, mm -hmm. pendant que depuis 2020, mm -hmm. 2021, mm -hmm. le Mali ne perçoit pas d'impôts venant de la douane de Tombouctou et de Gao mm -hmm. En 2022 nous avons pu avoir de l'argent de Tombouctou et de Gao à mmh. travers la douane. Mmh. Mmh. Est-ce qu'il faut-il mmh. nous dire que mmh. les nominations de préfets, des sous-préfets mmh. et même des brigades territoriales mmh. de retour, ça aussi c'est l'insécurité En 2022, 700 000 personnes se sont retournées. Ouais. En 2022, on a libéré 1200 villages. Donc, il faut que les gens évitent de faire des affirmations gratuites mm -hmm. en essayant de créer des problèmes par-ci ou par-là alors que ça n'était pas. Mm -hmm. Donc, il est important mm -hmm. que les gens se ressaisissent un peu. Mm -hmm. Nous n'allons permettre à personne de mentir sur le victoire, la victoire du Mali. Mm -hmm. Notre victoire mm -hmm. n'est pas à mettre dans la poubelle. Mm -hmm. Ce ne sont pas des paroles politiques, politiciennes mm -hmm. qu'on va encourager. Oui. Et Maintenant, s'ils sont prêts, mm -hmm. si la personne est prête, mm -hmm. le débat contradictoire wow. est ouvert. Ça, je lui demande le débat contradictoire. Oui. Lui, il est présent des partis politiques, moi, mm -hmm. je suis présent des partis politiques. Mm -hmm. Il amène les chiffres, mm -hmm. on amène les chiffres. Et puis, vous avez été très très précis, vous avez donné quand même des chiffres. Moi, j'ai donné Depuis des 2021, chiffres. En 2021, et puis même dans les premiers trimestres même de 2017, voilà. après, on a registré quand même beaucoup de victimes. 700 personnes. Ouais, 700 personnes. Et en 2019, ouais. il y a eu 1868 mm -hmm. victimes. Donc, 888 blessés. Mais, des grâces. Nous, on a ce chiffre. Le Mali a battu le record. Et c'est en 2022 que le Mali a été attaqué 8 fois en 48 heures. Et le Mali a pu répondre à ces attaques et mettre fin à ces attaques. 8 attaques en 48 heures. Il a repoussé toutes les attaques. Reconnaissons quand même l'effort de l'armée. C'est notre armée. Oui. si la question s'agit de l'armée mm -hmm. on va répondre il ne s'agit pas ici du président il ne s'agit pas ici d'une question liée au premier mm -hmm. il s'agit du résultat de l'armée mm -hmm. et c'est la raison pour laquelle ce jour 20 janvier mm -hmm. est le jour approprié mm -hmm. pour répondre à ces genre d'allégations. merci ah, euh, merci Famba, pour la version française voilà maintenant la première phase de l'interview de notre euh, grand parlementaire Honorable qui Sriki Fomba, vice-président de Kourema. Bon, bon, bon, bon, bon, Femi bon, bon, on c'est ce que nous avons fait. Nous avons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 avec il en a barate les a qui sont là. et en fouilles Parce et Ako shumi à cause de Parce qu'il y a militaire. 2021, pour la tannée 2021. Pour la tannée 2021, pour la tannée 2021. Pour la tannée 2021, pour la tannée 2021. Pour je à que de Chartibaïra, de Nymro et de Kangan, de Kangan. Je demande à que de Kiléa, de Kiléa, de Kiléa, de Kiléa, de Kiléa, de de Kiléa, de de Kiléa, de de Y donc, na avons fait un peu de Ko <cute> se ouais, nous fait de temps, nous avons fait Ko peu de temps, nous avons fait un peu de temps, nous avons fait un peu de temps, nous a fait un peu de temps, nous avons fait un peu de temps, quand mm -hmm. mm -hmm. on a 2012, on a vu 2020, je n'ai de choses. de choses. Je n'ai m'a fait de choses. Je n'ai pas fait de choses. Je n'ai pas de choses. Je n'ai pas pas y au 2019, Qatar a donné la Grenade, à Jouena. juin A Kalooro. A Kalooro. A Kalooro. A A Kalooro. A A A Kalooro. A en A Kalooro. A Kalooro. A A A A opération A nous ne fin rien 2022. Nous ne mali mmh. a 2022. On ne va On est Murata, le peau. Le «2020 » qui vient flamber. On est nina. 2022. Le terrorisme est bon. Aka chat terrorisme barcèle nous qui vient s'envoler. D'abord quand. 2022 drôme. 2022 2022 eh ma dobo uh, eh, million na na me million je à sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas i je ma. un homme. Je ne sais pas si je suis marfa homme. Je je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je pas pas mais je je Bonne Malikera, Malikia, il y a un frère final Mini ne sais pas si je suis mal au Sénégal. Je ne sais pas si je suis mal au Sénégal. Je au Sénégal. au au mm -hmm. eh, eh, 2020, le sous Chaman nommé Aldo Banyana. Donc, Gendarmo Euh Eh oh, qu'il oh, y oh, a oh, Et pourquoi alsa au un chamacher là? Et pourquoi a un chamacher là? Et pourquoi a un Et a un chamacher là? Et Et Et Et pour donc, mais je on vous montrer que vous avez fait un film. Vous avez un En bas il a fait un fait un il un il a fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait un fait mais nous, nous sommes en train de faire des armes. Mais les si en train de faire qui en de faire des fouilles. la a des ah, de tout... mm -hmm. 2022, chiens. Amérique a attaqué. Amérique a attaqué là. mais m'a attaqué m'a et bon. balman de la balle. fait à kofo. Et mm balle. -hmm. de, bala à à kofo. Mm -hmm. de oungojo, ou la balle. Il s'agit de la balle. Il s'agit la de la balle. Il s'agit de à balle. de Mais Il la la la la il oui à ke ma, la bétoura. La. Mm -hmm. Donc, on va faire politique. politique. On On à on Wagner te malille, on mm -hmm. Wagner te caparaque. Mm -hmm. Chez moi, chez moi, faut qu'on Wagner Pour que l'on puisse gens, ma Wagner de Yoromenana. a on est malille, À on il venir à Wagner, malibeni Wagner, de e, de là, mali, bo, ou là. Donc, y ok, automatiquement, des Nations Unies. La charte des Nations Unies, mm -hmm. article 138, article 139, au Bala, pour a dit que car pour que le a parce que est il, il a la il de il la a Voilà, donc, et la main. pour la C'est pour mettre en application la doctrine 2 la doctrine de la responsabilité <temper> oui, de protéger. Comme ça, on se donne le droit, et la responsabilité de protéger le peuple malien, parce que nous population Donc, nous sommes là pour nous. pour nous. sommes pour pour donc, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu. Je suis de peu déçu. Je suis un peu déçu. en suis de la déçu. Je suis un peu déçu. Je un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 je vais vous vous dossier. vous montrer ce dossier. Je vais vous montrer ce dossier. Je vais vous montrer au moins, je suis content de dire que je suis content content de que je content de dire que content de je suis de de je suis de de de est-ce bon. que bon, nom c'est un si récalage. Parce que, en fait, pour la cybercriminalité, il y a un récalage. Non, pour ma belle, dans la table du Guaré, la loi est promulguée. La cybercriminalité a promulguée. Pour le national, il y a Mais il y a un autre. Depuis loi promulguée, il y a un procureur au boulot. Il a euh, euh, autosé. <criminalité> Il faut que tu aies Il tu aies un Il faut que tu Il il faut que tu aies un Il il un Il faut que tu aies Il Il Il Il No, Et e ma, ma, me Mais il y a 6 milliards 500 millions de Mais il y de a Mais il y a Mais il a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 ah, fomba j'ai mouquementé, dont on te raconte, nié fragéte, nié, il est sonné je me malati, parce que tu m'as donné le carburant pour Donc, que la boucle Mais bon, on Ah, donc, co, amèr avions ça. Co, il faut faire des coups à corona. Géle à barater. Mais ni bien un warda Il faut a mine à il y a des millions de personnes qui sont en train de se faire. Ils et en train de se mais ton parti, ce qui est Fomba, on pas. T'as nié pour moi le fort. Vous faire un féminin sur le c'est un Il a moto douce. Il moto moto moto Il moto Il moto Il moto Il Il moto Il Il voilà donc, vous La neve, okay, na, il y a un de il a un 10 millions de Maliens téléphonent en normal, on a 14 milliards par jour. Tu vois, dit que tu as dit que tu tu a quelqu'un a répondu, à quelqu'un a à a voulu qui à à ça fait 10 millions de malé. Moi, je me de façon globale, à moins 10 millions. Je au moins que je fais un petit que là. un un franc par jour, 14 milliards. 14 milliards, 400 millions par jour. Par mois, on peut 420 milliards. Par an, on peut 5000 5 000 milliards. Ni ma million de téléphantine. On fait, ni ma million de d'eau d'eau 14 milliards, ni ma clave là, on 7 milliards. 7 milliards. On est ma douille. Oui, ma douille. A ma million flâne, on est là, on est là, On 7 milliards, on est 2 milliards, 500 milliards par jour. Quand on peut être aujourd'hui, sans qu'on no war tara ko blind fond de souveraineté retrouvée anan mobe fin, fin, fin. bien mi megata a report la et fera bien son compte o war ka pele be de oui. right car me mota 35 francs par lit tant que 25 francs on va dire qu'un entretien, ou la, mm -hmm. 10 francs, il y a 10 francs, il y a Non, vraiment, c'est pour... Non, je ne sais pas. pas, ne Bon, génération, société minière. Il y a 40 milliards. Il y a 40 milliards de par an. Mm -hmm. Donc, mm -hmm. il c'est ce nous avons fait. Nous avons fait. Nous avons fait. Nous avons fait. Nous avons Nous avons fait. fait. Nous Nous avons fait. fait. Nous avons fait. Nous je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je ce que ne que je sécurité. ce ce de je faire. ce ne Bon, encore une on danser, on on on on Femmes balançant dans la bouche, dans la bouche, dans la pas dans la bouche, dans la bouche, dans la bouche, dans la bouche, la bouche, dans la bouche, dans la bouche, dans la ani la la la la la la la c'est un peu comme bon?